Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Euh, donc effectivement, euh, je vais vous emmener en voyage pour euh, découvrir ou réexplorer qu'est-ce que veut dire être humain dans une ère digitale, dans une ère où euh, les outils digitaux sont omniprésents dans nos vies et pas seulement que dans l'entreprise. Euh, il suffit de prendre le métro, le RER d'être sur euh, un des plus beaux spots où on va avoir le plus beau cou coucher de soleil du monde pour voir que les écrans sont toujours là. Et euh, ces écrans, ils sont formidables. Ils nous ont permis euh, d'avoir accès à des services en tant qu'usagers citoyens euh, qui sont absolument fous et de permettre, je dirais, euh, à des personnes qui vivent au fin fond de la Namibie. Euh, ici, c'est une photo d'un de mes voyages dans le désert du Kalahari l'été dernier de voir un berger qui a quand même son téléphone, même si pendant trois heures de route, on n'avait vu aucun, aucune trace humaine dans ce fameux désert. Voilà. Et pour poser ce cadre euh, et nourrir cette réflexion, bah, je vais vous emmener dans ce voyage, partager des expériences qui sont issues de, de mes voyages, parce que j'aime voyager. et C'est une manière aussi de changer d'horizon, de changer de regard, de ne pas me laisser enfermer par les écrans, par euh, la pensée ambiante d'avoir encore cet espace de liberté et de pouvoir insuffler cette énergie, cette nourriture dans les entreprises, auprès des dirigeants, des comités de direction, des équipes avec qui je travaille. Et je dirais même en tant que femme, en tant que mère, parce que je suis maman, dans mon quotidien. Être humain aujourd'hui, ce n'est pas être professionnel ou personnel, ce n'est pas être jeune ou vieux, ce n'est pas être femme ou homme. Être humain, c'est un tout. Et je pense que ce qui nous pousse aujourd'hui à cette réflexion, c'est de se dire comment on peut retrouver une harmonie en tant qu'être humain pour mieux aborder cette vague qui est en train d'arriver et qui est déjà là depuis quelques temps, à savoir le digital. Alors l'intérêt, et je remercie de pouvoir le faire dans une, dans une entreprise, pour moi l'entreprise c'est vraiment le reflet social. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il peut y avoir des tensions, il y a des crispations, il y a des incompréhensions, il y a des peurs par rapport à la technologie, par rapport à ce que va devenir mon métier. Quand on sait qu'à horizon de trois ans, il y a une compétence sur deux qui va être ubérisée, digitalisée ou qui va même disparaître. C'est vrai que ça peut poser des questions parce que quand on a eu un diplôme il y a 30 ans ou 40 ans, on est resté dans la même entreprise, eh bien, ça pose question sur notre avenir et notre place. Quelle contribution on peut apporter dans la société, sachant que la société, c'est le fait de vivre ensemble. Une entreprise est, on va dire, une micro-société, euh, à l'échelle d'une nation, d'un pays, d'une communauté. Donc on est vraiment en miroir social. Et puis on a vu ces nouvelles générations qui sont arrivées. Euh, je dirais que moi je suis dinosaure de la génération Y, parce que j'ai déjà passé la quarantaine. Euh, mais je me rends rendu compte que dans ma manière de faire et de penser, euh, j'avais envie effectivement euh, de bousculer un petit peu les codes en place, de dévisser les pouvoirs en place, notamment dans l'entreprise, euh, quand j'étais euh, salariée, euh, avant de créer ma propre entreprise. Donc on va bien sûr aborder cette dimension entreprise parce que moi je reste convaincue que le travail est une valeur essentielle, et les entreprises avec lesquelles je travaille sont pour la plupart engagées solidairement, sont même pour certaines entreprises adaptées, et je vois à quel point pour certains collaborateurs, certains équipiers, c'est un bonheur de travailler, d'avoir pu retrouver un sens, une place dans une entreprise qui leur permet de produire, et de trouver un sens tout simplement à leur vie. Il y a quelques années, quand il y a eu la crise 2008-2009, à l'époque, je travaillais pour un pôle de compétitivité. Donc c'était l'époque où le gouvernement Sarkozy avait décidé de rassembler et d'optimiser les fonds pour, les, pour le, je dirais, le dynamisme économique national et surtout pour porter nos savoir-faire à l'international. Euh, et donc il a décidé une logique de filière, de cluster, comme il existait dans les pays anglo-saxons. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, rentrer déjà dans la réflexion d'un pôle de compétitivité donc, qui se situe près d'Annecy, dans la vallée de l'Arve euh, qui est euh, historiquement de tradition horlogère. Euh, donc euh, c'était il y a une centaine d'années, euh, des personnes qui avait à la fois une activité liée à la nature, euh, au, à la, au monde de la montagne, et qui en saison hivernale euh, avait des activités euh, de création euh, bijoutière et horlogère, notamment pour la Suisse, et petit à petit, ce savoir-faire de précision s'est déployé vers l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, euh, l'industrie médicale et euh, l'industrie aussi euh, des de tout ce qui est bâtiment intelligent. Et donc ces entreprises du décolletage, qui sont essentiellement des entreprises PME, il y a quelques ETI qui portent notamment SOMFI, en fait ont vécu de plein fouet la crise, mais ont une grande capacité de résilience, et ça j'ai pu l'observer. Elles ont une grande capacité de résilience parce qu'elles avaient une histoire, parce qu'il y avait une identité qui, on va dire, les soutenait, et qu'elles n'étaient pas uniquement mues par la croissance ou la logique de performance. Les entreprises qui étaient investies par des fonds de pension depuis quelques années sont celles qui ont mis la clé sous la porte. Celles qui étaient tenues par un patron, qui était toujours là, même s'il avait un management paternaliste, sont les entreprises qui ont tenu bon. Il y a même des salariés, et ça je l'ai vu, euh, qui ont accepté de réduire leur salaire ou de réduire leur temps de travail pendant quelques mois pour passer euh, l'orage. Donc elles ont continué. Et là, je me suis dit, mais en fait, la croissance, qu'est-ce qu'elle veut dire quand on a ces gens qui sont dans cette entreprise depuis toujours, qui vivent dans cette vallée Parce que la vallée de l'Arbre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Genève, on n'est pas loin d'Annecy, et on est tout proche du Mont Blanc. Mais la vallée de l'Arbre, c'est la vallée de l'Arbre. Et en fait, je me suis dit, mais ces personnes, elles ne peuvent pas croire à cette croissance qui ne les concerne pas. Et ça, je l'ai retrouvé souvent dans les entreprises. Et puis, j'ai vu, en grandissant, et toujours au niveau de ce pôle de compétitivité, voir le digital arriver. Alors, effectivement, on allait automatiser certaines tâches qui devenaient pénibles pour les ouvriers ou pour certaines personnes. On allait faire évoluer les métiers, y compris des fonctions de support. Petit à petit, on a vu des fonctions, telles assistantes, qui ont pris de l'amplitude on n'était plus simplement là pour réserver des salles, ou organiser des rendez-vous, ou gérer des agendas. Elles avaient vraiment un rôle. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis le digital, ça a permis aussi à toute une nouvelle génération, dont je faisais partie, de prendre sa place. Moi, si j'ai pu prendre la direction d'un des programmes du pôle de compétitivité, dans ce conseil des sages, c'est parce que j'avais compris. Et je voyais, je comprenais en quoi le digital pouvait être porteur pour toutes les entreprises qui participaient à ce pôle. Donc c'était un énorme bassin d'emploi. On raisonnait communauté, écosystème, pour aller chercher des nouveaux marchés et pour aller à l'international. Et de cette quête de sens, qu'on a vu aussi dans le monde artistique, parce que certainement, vous avez vu le film Demain ou En quête de sens, où en fait, on est en train de montrer des initiatives partout dans le monde, pour pouvoir justement imaginer un futur souhaitable, euh, eh bien, on est en train de aussi retrouver et chercher une quête d'humanité. Je crois qu'on a passé euh, le cap de la quête de sens, qui pouvait aussi avoir un côté euh, parfois narcissique ou individualiste, pour aller vers une quête d'humanité. Et tous aujourd'hui, où qu'on soit dans le globe, on est en train de se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire encore être humain Qu'est-ce que ça veut dire être humain quand je vis à Paris quand je vis à New-York, quand je vis au fin fond de la Namibie. Alors Michel Salle, lui, dit qu'on est dans une troisième révolution anthropologique. Pour apprendre euh, au fin fond des Bauges euh, où je vis, j'ai la chance de vivre à la croisée de trois parcs nationaux. Et depuis quelques années, j'apprends les plantes médicinales. Non pas pour me soigner uniquement, mais aussi parce qu'il y a un vrai savoir-faire en France. Et on est en train de le perdre, parce que les générations aujourd'hui qui m'apprennent, elles ont 70 ans. Et je me suis dit je ne peux pas continuer à vivre dans ces, dans ces montagnes que j'aime sans connaître ces plantes et un jour me dire que moi aussi je vais pouvoir être un transmetteur. Eh bien, euh, selon cette vision de Steiner, qui vraiment fait un lien entre l'écosystème, la nature et l'homme, donc Steiner, c'est Rudolf Steiner, c'est celui qui a créé les lycées Steiner, un petit peu dans la lignée, et je dirais même en, en amont, des écoles Montessori. Eh bien, Steiner dit que lui, on est en train de faire une crise d'adolescence. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, finalement, si on prend, on prend un peu de recul, c'est pas si faux que ça. On fait une crise d'adolescence, parce qu'on a envie de tout faire, de tout faire dans multiples vies, sauf qu'on n'en a qu'une seule et que les journées ne font que 24 heures. Et cette crise, elle prend multiples formes. On le voit, il y a une crise politique, même si dans certains pays, euh, ben on peut espérer que de nouvelles formes d'auto-gouvernance ou de démocratie se déploient. Euh, il y a des crises aussi, je dirais, économiques, même si euh, globalement, euh, moi, dans toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a toujours la croissance, sauf qu'on met la croissance au service d'un développement de l'humain, et ça, c'est vraiment différent. On peut avoir des crises aussi au niveau de nos organismes humains. Euh, c'est vrai qu'on parle d'humains augmentés, et pour autant, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de nouvelles pathologies qui sont en train d'émerger. J'y reviendrai après. Donc toutes ces crises, finalement, euh, dans notre vision occidentale, on a une vision très dualiste. C'est-à-dire, c'est blanc ou c'est noir. C'est oui ou c'est non. Et on sépare. C'est notre manière aussi d'avoir engrangé un tas de connaissances, et depuis le siècle des Lumières. Si on remet en perspective sur des philosophies, et ça, c'est vraiment le voyage qui m'a permis de le comprendre, les philosophies orientales, elles, elles ont une vision holistique. Holistique, ça veut dire qu'elles pensent comme un cercle. Eux, leurs maisons, elles sont rondes. Nous, nos maisons, elles sont carrées. Tout est carré. Nos écrans nous amènent à avoir une vision carrée. Donc, c'est justement ça qu'on va explorer. Ça veut dire quoi être humain euh, avec tout ce qui est en train de se passer en termes de, de transformation dans les entreprises, transformation du monde, euh, moi je ne me considère pas comme française, mais plutôt comme citoyenne du monde. Et la génération de mes enfants, je pense que pour elle l'État français ne veut plus dire grand-chose. On voit la mixité dans les écoles, et, et c'est une grande, une grande source de richesse pour elle et elles le perçoivent en tant que telle. Donc ce regard ou ce voyage que je vous propose, il va être à la, multi, à la croisée de multiples regards et de multiples influences. Euh, notamment mon expérience, j'irai professionnelle auprès des dirigeants. J'ai aussi fait du sport de haut niveau et je travaille toujours avec euh, des coachs qui entraînent des athlètes olympiques. Donc ça me permet aussi d'avoir un autre regard sur la performance, la notion d'équipe et du collectif. Euh, pour l'instant, les joueurs jouent. Il n'y a pas de robot à leur place, même si la technologie est présente pour des expériences dans les stades, etc. Mais en tout cas, l'humain est toujours présent et le corps, même s'il est poussé comme une machine, est toujours là. Et un joueur ou un athlète court, nage aussi avec son cœur. Et on le voit quand il y a les JO. C'est là où on peut avoir et toucher l'émotion palpable de ces personnes-là. Et puis, il y a les voyages aussi qui m'ont énormément inspiré, et qui m'ont permis de, de changer de regard, et de voir autrement tous ces changements qui étaient là. Donc, je vous le disais tout à l'heure, même au fin fond de la Namibie, ben, on a des téléphones portables. Et il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, il y a 8 milliards de smartphones. Cette photo, ce sera... c'est Paris. Et en fait, je l'ai choisie, parce que pour moi elle symbolise l'état de confusion dans laquelle on est actuellement. Qui dit confusion, dit euh, manque de lucidité, euh, dit difficulté à faire des choix. Et soit on le retrouve à tous les niveaux. On le retrouve en tant que parent, on le retrouve dans les entreprises. Très compliqué pour un dirigeant aujourd'hui de porter une vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous, vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique et dans le domaine du médicament, on sait que... C'est des notions où on est plus à 15-20 ans pour la mise euh, et l'agrément et la mise sur le marché d'un médicament, alors qu'on voit que l'accélération du digital a amené euh, des entreprises comme Airbnb à pousser comme un champignon et à être plus valorisées euh, que des entreprises traditionnelles qui existaient depuis déjà une centaine d'années. Où cours-tu cette question Quand j'ai vécu à Paris, je me suis dit « mais en fait, euh, cette ville, elle est extraordinaire parce qu'il n'y a pas plus romantique que Paris et, euh, et je n'ai pas connu une autre grande ville où on peut rêver. Et en même temps, cette ville, elle est chronophage, elle est cannibale, elle vous dévore, elle, elle vous prend votre temps, votre énergie. Et ce matin, quand j'étais dans le ra je me suis dit, mais en fait, le, le digital et les enjeux, c'est exactement ça. Euh, c'est un peu comme à Paris, on a tout le potentiel, la diversité, la multiplicité. On peut vivre plusieurs vies en ligne, et en même temps, si on ne fait pas attention, cette ville elle va nous grignoter, elle va nous prendre notre temps, notre énergie, nos ressources, nos rêves aussi. Alors, 8 milliards d'êtres humains, avec ces risques de techno-abondance, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, de ce que ça voudrait dire peut-être demain, être un être humain augmenté, avec des capacités qui sont jusque-là inexplorées, qui nous rendraient peut-être invincibles. Derrière ça, ce qu'on appelle le transhumanisme, je me dis en fait, euh, qu'est-ce qui se joue Si ce n'est la peur de mourir peut-être un jour, et on va tous mourir, et euh, la tentation d'être invincible, euh, mais cette tentation d'être invincible, qui est le rêve de certains hommes, n'est peut-être pas partagée par tous, et puis surtout, je me dis que en fait c'est juste un faux combat, Aujourd'hui, on a une seule vie, et comment on peut la rendre plus agréable, plus porteuse de sens, pour soi, pour les gens avec qui on vit Ça, c'est pas la technologie qui va nous donner ces réponses. La technologie, elle va faciliter. C'est un transmetteur, c'est un vecteur de communication. Mais en aucun cas, c'est une fin. Ce n'est pas le but de notre vie, ici, sur cette Terre. Alors cet homme connecté, voire augmenté, quand on sait... Si on regarde d'autres études scientifiques et d'un autre côté de la science, qu'on est seulement en train de comprendre certains aspects du corps humain. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti, en disant, et des documentaires, en disant que le, le, le ventre pardon, était euh, notre second cerveau. Et actuellement, il y a des recherches qui sont faites et qui expliquent que c'est le cœur, notre cerveau principal. Alors cet homme augmenté et cet homme connecté, en fait, il n'est pas du tout ici, il n'est pas du tout là, il est uniquement dans sa tête. Et cet homme connecté, euh, ben c'est ce qu'on pourrait appeler l'homo numericus, il est fatigué. Il est fatigué cet homme connecté, parce qu'en fait il arrive aussi à ses limites. Et on le voit, j'en parlais tout à l'heure, les nombreuses pathologies qui peuvent exister, y compris chez les enfants, on n'a jamais autant parlé de DTA, de troubles de déficit d'attention. Il euh, n'y a jamais eu autant de burn-out, y compris, et je connais des personnes dans mon entourage qui ne travaillent pas dans des environnements, soit disant de stress, qui ne travaillent pas sur des machines toute la journée. Euh, on n'a jamais eu autant de dépendance, de dépendance au, à nos téléphones. Moi, j'ai été vraiment choquée. Euh, depuis sept ans, là où je voyage chaque année, et plusieurs fois par an, de voir à quel point, même au fin fond du monde, euh, cet hiver, j'étais en Islande, euh, devant le plus grand volcan d'Europe, et, et devant ce plus grand glacier, le Vatnajökull. et en fait, il y avait des drones qui volaient, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le truc Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici Et puis, bah, je disais, on va au fin fond de l'Afrique, on a des personnes qui ont leur téléphone. Mais nous, nous vivons ici, et dans cette époque. Et quand on regarde, on, passe, on a des millions d'heures qui sont passées sur des écrans, alors des écrans plus ou moins grands. Et j'aimais beaucoup cette, cette écrivaine qui disait que en fait, le fait même d'écrire ou de penser sur des écrans formate notre pensée carrée et structurée. Et c'est vrai que si on passe notre temps sur des fichiers Excel ou sur des écrans, globalement, on a tendance à voir la vie et les choses toujours de la même manière, sous le prisme d'un carré ou d'un rectangle. Et en fait, on n'utilise plus nos mains, on bouge assez peu. Alors c'est vrai que dans les entreprises, on voit des programmes de bien-être. Il y a même de la méditation qui arrive dans les entreprises pour apprendre à se recentrer. Ça veut dire quoi, en fait Le but de tout ça, c'est juste de revenir présent à soi. On dit que l'économie de demain, ce sera l'économie de l'attention. Et l'économie de l'attention, ça veut dire que l'attention va être le bien le plus précieux et le plus rare. Très difficile de capter l'attention. Même vous, une heure, peut-être que vous avez déjà eu la tentation d'aller sur votre smartphone, parce que voilà, vous avez besoin de vous échapper d'ici, et en même temps... Euh, qu'est-ce que ça veut dire l'attention Ça veut dire être présent. Quand je suis présent à moi-même, quand je suis présent à vous, et quand vous êtes présent à moi, il y a vraiment une rencontre qui peut se faire. Ça, c'est les Amérindiens qui le disent. Pour eux, tout part de là. Une vraie rencontre, une vraie écoute. Et c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, et là, je parle de la France, on a beaucoup de mal à écouter. Même nos enfants, on a du mal à les écouter. On leur reproche qu'ils ne nous écoutent pas, les profs reprochent qu'ils ne les écoutent pas. Mais en fait, est-ce que nous, on les écoute vraiment Question. Et pour moi, être humain, c'est ça. C'est aussi offrir une vraie présence à l'autre, à nos enfants, à nos collaborateurs. Si on est manager, à nos coéquipiers. Et si on est dirigeant, bah aussi on a besoin d'attention en tant que dirigeant. Ça, c'est important alors, je parlais de cet homo numéricus fatigué. j'ai eu la chance, à 22 ans, de tomber gravement malade. Alors, à l'époque, je n'avais pas encore de téléphone, mais je commençais à travailler beaucoup sur l ordinateur. Et en fait, c'est ça qui m'a fait basculer. Et en tombant malade, euh, et ben en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et il va falloir que je revoie tout mon mode de vie, parce que de toute façon, ce qui m'est arrivé, je l'ai à vie, et il faudra toujours que je fasse attention. Donc déjà, ça m'a obligée à porter un regard différent sur euh, mon rapport au corps, mon rapport à l'autre. Moi, mon corps, avant, il servait à gagner des médailles, et puis euh, à gagner des chronos, euh, à aller au championnat de France, et puis peut-être à viser plus haut. Et puis un jour, tchac, la massie s'est cassée. Et puis mes rêves, ils se sont envolés. Donc du coup, j'ai continué mes études et puis j'ai travaillé. Mais euh, j'ai toujours eu cette attention-là au, au corps et à ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, euh, à un moment donné, quand je vivais à Paris, je me suis rendu compte que mon corps redevenait malade, en fait, parce que maintenant je le connais bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait les écrans, il n'y avait pas que ça. Il y avait tout un système qui était là, une manière de penser, une manière de voir les choses, une espèce d'aspiration à toujours plus vite. On parle de temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui décide pour vous, qui vous dit que les journées font 24 heures, et que vous devez être au bureau à 9 h que vous devez manger à midi, que vous devez faire trois repas par jour, que vous devez partir en vacances, cinq hein, ou six semaines par an, etc., etc., prendre vos ponts en mai. Et puis, ok, ça nous laisse des respirations, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux On est toujours aspiré. Euh, Aujourd'hui, un dirigeant, quand on commence à travailler ensemble, bah déjà, j'emmène au vert. Il pose son téléphone, on va en montagne, on va dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Et de toute façon, il le laisse. Et là, il peut changer de perspective, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne tient qu'à ça. Vraiment. De changer de perspective, c'est aussi apprendre à poser nos téléphones. Parce que ce temps chronos, il nous dévore, il nous rend malades. Toutes les maladies, les pathologies qu'on voit, sont liées aussi et essentiellement à nos modes de vie. C'est vrai qu'on ne meurt plus de la grippe, c'est vrai qu'on ne meurt plus de la tuberculose. En revanche, il y a de plus en plus de maladies mentales et comme on a une population qui est somme toute vieillissante, on peut se poser la question de comment on va faire, comment on va faire avec nos vieux, parce que nous, les vieux, on ne sait pas quoi en faire. Dans les autres sociétés, ils savent, mais nous, on ne sait pas trop encore. Et puis, ce temps chrono, il nous a poussé à être hyper flex, hyper adaptable. Alors, euh, c'est vrai que ces nouvelles générations, on a revendiqué le droit à la liberté, le droit de pouvoir travailler tout le temps, partout et en tout lieu. On appelle ça « atawad ». Sauf qu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu une génération aussi angoissée, aussi anxieuse. Ce n'est pas le visage qu'elle vous montrera sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, quand vous discutez vraiment avec eux, si. On est euh, dans cette hyper-adaptabilité qui, en plus, nous rend très vulnérables. Parce qu'on n'a pas de visibilité, il y a une grande précarité. On voit aussi, euh, on va dire, un glissement du pouvoir matériel au pouvoir vectoriel. Le pouvoir matériel était essentiellement cristallisé par « je possède », donc « je suis ». Le pouvoir vectoriel amène l'idée que « si je parais, je suis ». Et ça, c'est un des biais massifs euh, de, de, du digital aujourd'hui, c'est la tentation de paraître et de ne pas exister ou de ne pas être. Et je dirais que même « exister » est un fait, mais « vivre » est un art. Donc posons-nous la question de où sommes-nous humains quand nous partons en vacances et que nous avons la tentation de, plutôt de poster des photos, alors que nous pouvons vivre le moment présent, et, ou quand nous sommes en réunion, et que nous avons la tentation de consulter mes mails, ou nos mails, pour gagner du temps, mais en fait, quel temps nous gagnons vraiment C'est pour ça que je pose cette question. Où cours-tu et où courons-nous Alors cet, euh, cet, homme, cet homo numericus, pour moi, il, il est déjà en train d'étouffer dans sa cage dorée on voit de plus en plus de parties de la population qui commencent à revendiquer la déconnexion. De la même manière, on a eu les décroissants volontaires, on va avoir les déconnectés volontaires. On a des personnes qui commencent à quitter des plateformes comme Facebook. Alors c'est sûr que le scandale, il y a quelques mois, n'est pas pour rien. Et heureusement, parce que ça veut dire qu'on a encore un pouvoir de sanction et un pouvoir de décision. Ce que je voulais vous dire par ce « ou courtu », c'est que les tentations hégémoniques de technodépendance, tous ces rêves de transhumanisme, ne sont certainement pas les rêves de toute la population que nous sommes ici. C'est la rêve de quelques poignées d'hommes. Et on a juste une capacité, en tant qu'être humain, c'est d'avoir de la lucidité. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur du futur, mais par contre, il faut l'embrasser avec les yeux ouverts. Donc soyons ouverts. Et je trouve formidable de pouvoir avoir des conférences comme vous avez eues, parce que ça vous permet aussi de vous approprier une matière et de pouvoir la faire redescendre dans vos entreprises. C'est ça, la lucidité. Ce n'est pas refuser demain, ce n'est pas se dire que le passé est meilleur qu'aujourd'hui. De toute façon, le passé, il est derrière. On peut en extraire une histoire, on peut en extraire une sagesse. En revanche, aujourd'hui, on est là. Et ce qui est important, c'est de se dire bah, comment on peut remonter nos manches et comment on peut faire pour que demain soit non seulement vivable, mais surtout soutenable. Je pense que la question n'est plus à se dire « est-ce que le futur sera meilleur ?» La génération de nos grands-parents qui ont vécu les périodes de guerre n'avait qu'une seule envie, c'est qu'on soit en sécurité pour les générations à venir, et qu'on ait un avenir meilleur, qu'on ne vive pas ce qui avait été vécu par eux. Et je pense que nos générations, on doit se poser la question de quel avenir souhaitable et soutenable pour les générations à venir pour ceux qui connaissent Christiane Singer, qui est une auteure écrivaine, euh, elle disait « Où cours-tu Ne vois-tu pas et ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Alors justement, on va faire un pont entre les prophéties d'hier et le monde de demain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette, euh, on a eu deux périodes de soubresaut, on va dire, et de, de peur collective, il y a eu le passage l'an 2000, et puis après il y a eu 2012. Parce qu'il y avait des prophéties qui annonçaient la fin du monde, en fait, ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde et d'un système de fonctionnement. 2012, ça paraît déjà super loin. Il y a six ans qui se sont écoulés. Euh, et moi, je me souviens, en 2011, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, bah, je voulais changer le monde. Je voulais changer le monde. Et puis, quand j'ai commencé à voyager, quand j'ai rencontré des personnes euh, au cours de ces voyages, ils m'ont dit, mais avant de changer le monde, il faut déjà que tu te changes, toi. Et donc, c'est là qu'a commencé mon voyage à moi. À la fois, j'entreprenais, je, et j'étais vraiment dans cette vie où je voyais le digital se déployer, les entreprises se transformer, et en même temps, il y avait un mouvement interne qui était vraiment là et qui était très puissant. Déjà, j'étais maman, et, et déjà, être maman ou papa, parent, amène un principe de responsabilité. Et en plus, je me suis dit, mais je ne peux pas réfléchir que pour moi, je ne peux pas voyager que pour moi. Et à un moment donné, il faut que ça renourrisse quelque chose, il faut que ce soit au service de quelque chose qui soit un petit peu plus grand que moi. Ici, on est toujours en Namibie, dans un endroit qui est absolument magique et qui est un endroit sacré pour tous les peuples nomades qui ont vécu à cette période-là. Et pendant de nombreuses années, il faut savoir qu'en Namibie, il y a beaucoup de peintures rupestres, c'est un des plus hauts lieux de concentration de peintures rupestres de l'Afrique australe. Et on considère que c'est même le berceau de l'humanité. Et là-bas, en fait, quand on était sous cette immense arche, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et tout ce que j'ai compris, de tout ce qui m'a passionné, de que j'ai étudié en termes d'anthropologie, d'ethnobotanie, de la psychologie même, et en même temps toujours un regard tourné vers l'avenir, vers la société de demain, vers le futur du travail, vers l'entreprise du demain et vers ce que serait le monde de demain, ben je me suis dit mon rôle ici, il est juste ça, là, c'est de faire une passerelle. Et je pense que c'est pour ça que je suis ici. C'est pour faire un témoignage, en fait, hein, de tout ce que j'ai vécu et de toutes mes racines et de toutes les racines que j'ai explorées au travers des civilisations des différentes populations que j'ai pu rencontrer par-delà le monde, mais aussi de les mettre en perspective avec le monde de demain. Et moi, mon présent aujourd'hui, il est auprès des dirigeants, il est auprès des PME, des ETI, et de toutes ces personnes-là que vous êtes, euh, et je dirais dans un principe d'altérité, et dans une recherche d'harmonie, de développement commun et soutenable. Il y a un, un Américain qui a eu le prix Nobel et qui disait que Aujourd'hui, pour lui, il y avait, en 2011, hein, il n'y avait pas de prospérité envisageable si elle n'était pas une prospérité partagée. Donc ça remet aussi en question l'idée même de performance, euh, non pas pour arrêter de produire et arrêter de vouloir se développer, mais le faire dans une logique euh, soutenable. Aujourd'hui, pour moi, les meilleurs prospectivistes, ce sont les romanciers et ce sont les réalisateurs. Euh, je pense que vous avez tous vu des films comme « Avatar », euh, mais il y en a plein d'autres. Il euh, y a aussi Lucie, il y a Inception. Moi, c'est des films qui m'ont toujours fascinée, parce qu'en fait, je, je pressentais que c'était une manière de montrer comment fonctionne l'humain, et comment expliquer un petit peu ce fonctionnement de, de l'univers. La, la physique quantique commence à nous montrer, et nous expliquer en termes scientifiques, euh, que nous sommes tous, quelque part, en tant qu'êtres humains, nous avons tous une part de l'univers en nous. Quand vous comprenez la manière de penser euh, des civilisations indigènes, des, ce qu'on appelle les peuples premiers, par exemple les indiens Kogi, eux, considèrent que l'univers a été créé par Aluna, ce qu'ils appellent la Terre-Mère. Aluna, elle a créé en fait une grande matrice qui est l'univers. Et en fait, les hommes et les femmes ne sont que des pensées de cette grande matrice. C'est juste une manière un petit peu plus onirique et, euh, je dirais, métaphorique d'expliquer le monde. Et eux, leur vision du monde, c'est de considérer que si on bouleverse, par exemple, un port euh, en bordure de rivière euh, et en bordure de mer en Colombie, ça va avoir des répercussions euh, dans la vallée par des inondations, ça va avoir des répercussions en montagne, ça va bouleverser tout le cycle. Ils ont, en fait, euh, ils ont été suivis par euh, des biologistes euh, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient que euh, si on partait du haut de la montagne, on pouvait bouleverser tout l'écosystème jusqu'en bas. Mais ils ne comprenaient pas comment il pouvait y avoir un chemin inverse. Et en fait, ces Indiens, qui n'ont aucune connaissance, si ce n'est celle qui leur est transmise au travers de leurs rêves et de leurs visions, euh, donc, en fait, ont expliqué qu'un bouleversement au bord de la mer pouvait avoir de nombreuses répercussions. Euh, et des catastrophes écologiques fortes pour les populations, euh, y compris dans les vallées et y compris jusque dans les montagnes pouvaient bouleverser leur propre écosystème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, ces sages qui sont partout dans le monde, euh, en fait, on va les consulter de plus en plus. Mais eux nous disent, ok, euh, ne prenez pas notre savoir, mais déjà, transformez-vous vous-même à l'intérieur de vous. Et ensuite, euh, vous pourrez... Euh, reconsidérer votre vision. En fait, ces, ces, ces personnes-là, elles considèrent que les générations qui suivent seront toujours moins de connaissances et auront toujours moins de connaissances que les générations précédentes. Alors que nous, dans notre vision occidentale, on considère que nos enfants seront plus que nous. Donc ils ont vraiment une autre, un autre mode de fonctionnement. Donc ces, ces chamans ou ces sages, aujourd'hui, sont consultés et, parce qu'ils sont non seulement les gardiens du passé, mais aussi parce qu'ils sont les ambassadeurs du monde de demain. Et c'est ce dont je vais vous parler. C'est en fait, au travers de ce pont entre hier et aujourd'hui, ben, c'est retrouver aussi cette capacité à rêver le monde de demain. Et ça va passer par un certain nombre d'étapes. Ça va passer par un certain nombre d'étapes parce que je dirais que nos manières de fonctionner et notre technodépendance nous a habitués à des modes de fonctionnement qui sont assez limités et qui limitent nos performances à nous en tant qu'êtres humains et notre, nos capacités du cerveau. La vision de Steve Jobs, quand il a commencé à lancer toute son épopée autour de, de l'iPhone, de, de, c'était même l'iMac à l'époque, euh, en fait c'était de permettre aux gens d'avoir une bicyclette pour explorer le monde. J'ai trouvé cette image qui était, je dirais, euh, assez louable, parce que finalement, il s'est dit, euh, au tout début de son histoire, les personnes, grâce à ces outils-là, vont pouvoir explorer le monde, apprendre, explorer des nouvelles connaissances. Et en même temps, euh, si on n'a pas des garde-fous, si on n'a pas une certaine sagesse, bah on se rend compte aujourd'hui de ce qui pourrait peut-être se passer, et on a encore le pouvoir de décision et le pouvoir de choisir. Donc là où je veux vous emmener à présent, c'est de se dire, OK, euh, comment on peut porter une vision différente Comment on peut porter un rêve différent Einstein, c'est le plus grand chaman des temps modernes. Quand il dit ⁇ Un système ne peut pas être changé par l'esprit qu'il a créé ⁇ je pense qu'il a tout expliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les instances même politiques, on va chercher multiples disciplines ou multiples experts. Par exemple, en Suède, en 2016, ils ont créé un ministère du futur. Ce ministère, il est là pour avoir une pensée prospective à 50 ans. Il est, je dirais, constitué d'un écosystème très vaste et très pluridisciplinaire qui va permettre de trouver des voies alternatives et, je dirais, des voies de transverses pour pouvoir construire la société de demain. Donc, ils abordent des termes comme la compétitivité, la mondialisation, le futur du travail. Euh, vraiment, c'est très large, euh, très, très large. En France, euh, récemment, il y a eu un changement à euh, la tête de la French Tech. Donc vous avez certainement entendu parler de la French Tech, qui est aussi une filière qui a été très mise en avant il y a quelques années pour gérer, investir massivement euh, dans cet écosystème qui est constitué de startups, mais pas que. Et donc, jusqu'à présent, à la tête de la French Tech, on avait des personnes qui étaient plutôt très technocentrées, voire business-centrées. Et puis pour la première fois, il y a une femme, jeune, qui a une trentaine d'années, en fait, qui a été mise à cette place-là, parce qu'elle est déjà multiculturelle, et en plus, elle est là pour apporter justement cette dimension prospective, transverse et pluridisciplinaire. Même la French Tech, qui est quand même et dont on nous a beaucoup bassinés, hein, surtout les médias, euh, le fleuron euh, français, euh, l'avenir de la France, etc. Même eux, en quelques années, ils ont déjà trouvé des, je dirais des limites à leur propre mode de fonctionnement. Donc, ça veut dire que penser autrement est, est absolument nécessaire si on veut continuer à innover, trouver des solutions. La créativité, ce n'est que ça, en fait. Hein. C'est partir d'une contrainte pour... Détourner cette contrainte, les créatifs, les artistes, ils partent toujours d'une contrainte. L'innovation, c'est exactement la même chose. On part d'une contrainte et on va pouvoir expérimenter euh, au travers de cette contrainte une autre voie. Alors, il y a des manières super simples de l'explorer pour soi-même. Hein. Il suffit de changer de chemin le matin pour venir au travail. Et déjà, on va se rendre compte qu'on n'observe pas de la même manière. On n'observe pas les gens, on n'observe pas le système qui nous entoure, euh, l'environnement qui nous entoure, simplement en changeant de décor. C'est exactement le même effet qu'on a quand on part en voyage, quand on part en vacances. Le fait de changer euh, de système, de changer de mode de fonctionnement, de changer nos habitudes, nous déconditionne et on voit les choses autrement. Et, et je pense que nous avons tous eu des idées géniales en vacances, en haut d'une montagne, euh, au bout d'une marche. D'ailleurs, il y a un poète et un, qui dit que tout problème se résout en marchant. Moi, j'adore parce que je trouve que c'est tellement vrai. Quand on va en montagne ou quand on marche dans un parc, et Paris pour ça est, est génial, et bien, en fait, ça ouvre toutes les perspectives. Donc, parlons de cette nouvelle manière de voir le monde. Alors, les peuples premiers, eux, vont dire... Ils ne vont pas consulter des experts. Déjà, ils n'en ont pas. Personne n'est expert. Ils vont consulter ce qu'ils disent la Terre. C'est pour ça qu'ils pratiquent, qu pratiquent les arts divinatoires, c'est pour ça qu'ils sont très connectés, connectés à la nature, parce qu'en qu en fait, fait c'est elles qui enseigne. Ils ont vraiment un schéma très différent. Moi qui apprends les, les plantes, euh, ici, dans notre civilisation occidentale, on a une, une manière d'apprendre les plantes qui est très scientifique, en fait. Hein. Les botanistes sont des, des scientifiques. Et pour moi, c'est très compliqué, parce que j'ai vraiment un cerveau qui ne fonctionne absolument pas comme ça. Et j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les plantes quand j'ai commencé déjà à les diéter, c'est-à-dire à les goûter, et à les cueillir, à les voir, à les sentir, à les toucher. Les, les peuples premiers, eux, ils vont euh, prendre la plante, et c'est la plante qui va leur enseigner. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui est à l'opposé de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, cela étant, on ne pourra pas revenir comme eux, c'est trop tard. Et d'ailleurs, je pense que les grands chamans ou les grands gourous spirituels, cette époque est finie aujourd'hui. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous être porteurs de, de ce mode de fonctionnement différent. Alors, eux, ils ont une vision du monde, comme je le disais tout à l'heure, qui est holistique. Déjà, ils pensent en rond. Euh, C'est-à-dire que si, imaginons, nous étions dans, un autre, dans une autre civilisation, on serait pas euh, moi face à vous et vous face à moi, on serait en cercle. Ils pratiquent le cercle. Euh, et quand il y a des conseils, c'est aussi en cercle. Euh, c'est vraiment une vision qui est tournée dans l'unité et le rond. D'ailleurs, la Terre est ronde. Euh, quand on regarde la Lune, la nuit, elle est ronde. Ce soir, c'est la pleine Lune. Quand on regarde le Soleil, on a du rond. Alors, c'est vrai que les plantes, elles ont une structure. On parle du nombre d'or. C'est vrai qu'il y a des structures mathématiques dans les plantes, dans le monde végétal. Euh, mais il y a toujours cette idée de vortex ou de rond. Quand je vous disais... En tant qu'être humain, on est une parcelle de l'univers, mais c'est pareil pour tous les êtres vivants. Et ça, c'est vraiment la vision animiste, c'est-à-dire une vision d'unité. Les Amérindiens du Nord disent « Mitakuye o yacine ». Ça veut dire que nous sommes tous reliés. Si moi, je bouge, je fais bouger le système. Mais si je blesse le système, le, le système va me blesser. Si je prends soin du système, le système va prendre soin de moi. Et le système, ça peut être une entreprise, ça peut être une communauté, ça peut être une famille. Ces chamans, ils ont euh, une pratique qui s'appelle euh, les quêtes de vision. Alors, euh, dans le, on va dire la tradition Lakota, quête de vision, c'est quatre jours, quatre nuits, et sans manger, sans boire, ils vont en haut d'une montagne. Bien souvent, c'était des grands chefs sioux euh, qui la pratiquaient et qui étaient aussi des hommes médecine. Donc c'était à la fois des hommes de décision, des chefs, des hommes de guerre, quand il y a eu besoin, euh, mais aussi des hommes médecines. Et eux, en fait, ils allaient en haut des montagnes pour avoir des visions, non pas pour se faire un trip, mais pour servir leur peuple. En fait, ils, a, ils se dépolluaient de tout, c'est-à-dire y compris de la nourriture, pour être le plus dans le subtil et accéder à des champs de conscience. Euh, Aujourd'hui, quand les chamans amazoniens ou amérindiens prennent de l'ayahuasca, il y a un double effet, il y a la purge, mais il y a aussi la possibilité de s'alléger pour aller chercher d'autres informations dans d'autres champs de conscience. Alors effectivement... Ce n'est pas demain que dans les comex, dans les entreprises ici en France, on va prendre de la l'ayahuasca pour avoir une vision stratégique. Mais cela étant, on peut quand même aussi changer notre regard autrement. Euh, on peut aussi, euh, je dirais, euh, avoir des pratiques euh, d'attention qui nous permettraient de voir les choses autrement. Euh, quand j'ai voyagé, je vous disais tout à l'heure euh, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai rencontré des guérisseurs en fait, et je n'étais pas du tout prête à ça, je n'étais pas du tout dans ce délire. Quand ça m'est arrivé, grosso modo, on m'a dit, bah, change toi-même, et puis après tu changeras le monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à désapprendre. Alors c'était assez paradoxal, parce qu'à la fois j'avais un pied dans, très dans la réalité, parce que je suis maman de deux filles, j'ai même une tribu recomposée, on est six en tout, et je travaille dans les entreprises auprès de coachs sportifs, donc euh, autant vous dire que ce sont des gens très pragmatiques. En revanche, ce que j'ai découvert, c'est que, en ce qui concerne les coachs sportifs qui ont été des athlètes olympiques, ce sont des gens qui ne font pas que penser. Ils sont très connectés à leur centre et à leur corps, et ils sont très connectés aussi au cœur. Et ça change tout. Ils ont vraiment une manière d'appréhender les choses. Et ça, ça m'a énormément nourri. De la même manière, quand j'ai rencontré ces personnes qui cultivent les plantes ou qui les cueillent en nature sauvage, euh, il y a comme une espèce d'intuition qui est en permanence là. C'est-à-dire que non seulement ils comprennent le monde, mais ils sont complètement connectés à qui ils sont, à leur propre ressenti et ils sont pleinement dans l'expérience. Et ça, ça fait vraiment la différence. On pourrait dire, euh, Descartes disait, je pense donc je suis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument euh, essayer de ressentir pour se dire qu'on peut être humain. Je ressens donc je suis. Si je ressens une attention dans la salle, je peux donner le meilleur de moi parce que je sais que la parole sera reçue. Si je vois toutes les personnes qui sont sur leurs écrans, il est clair qu'à un moment donné, il y a une espèce de magie qui va disparaître en un claquement de doigts. Alors, euh, revenons-en à cette cosmovision ou cette vision de l'ensemble. En fait, on n'est pas si loin. Quand je repense euh, au pôle de compétitivité, aux écosystèmes, à la place que peuvent avoir les petites avec les plus grands, ou les PME avec les ETI, les tout-petits avec les PME, eh bien, en fait, on est dans une vision euh, qui est, je dirais, euh, circulaire. Et aujourd'hui, quand on voit toute l'économie circulaire, donc l'économie circulaire, c'est l'idée, euh, c'est un mot plus joli, en fait, pour dire que c'est l'économie du recyclable et du recyclé. On va prendre des machines, on va les traiter, euh, soit pour les remettre, les reconditionner sur un marché d'occasion, soit pour les dispatcher en pièces détachées et les remettre sur un marché parallèle, soit pour les détruire. Donc c'est ça l'économie circulaire. Eh bien, on est petit à petit en train de venir là-dessus. Les pôles de compétitivité, quand moi j'ai connu ça, ça m'a vraiment permis de comprendre que tout le monde avait sa place. Et ça, c'est la vision des peuples premiers. Ils considèrent qu'une personne qui n'a pas sa place dans une communauté, est une personne qui entre guillemets peut euh, sortir du cadre. Une personne qui, on va dire, a un acte contre la communauté ne va pas être exclue. Il va être ramené dans la communauté parce qu'ils considèrent qu'ils ont un principe de responsabilité. S'il y a une personne qui est sortie du cadre, qui a enfreint les règles de la communauté, c'est pas uniquement de la faute de la personne. C'est aussi un principe de responsabilité à reconsidérer de la part de la communauté. Aujourd'hui, dans une entreprise, et moi je peux pas le croire, parce que c'est ce que je vois tous les jours, des entreprises qui sont inclusives. On essaye toujours de ramener le collaborateur dans l'entreprise, dans la communauté, dans les principes de vie, dans les règles. C'est ça être humain, c'est pas exclure l'autre parce qu'il est différent, c'est pas exclure l'autre parce qu'il n'est pas performant, ou parce qu'il n'est pas blanc, ou parce qu'il n'est pas noir, ou parce qu'il n'est pas homme, ou parce qu'il n'est pas femme, ou parce qu'il est vieux, ou parce qu'il est jeune. La, la société doit être inclusive, et ça c'est notre principe de responsabilité. Quand je vous disais tout à l'heure, on est en train de faire une crise d'adolescence, moi je crois qu'il faut qu'on prenne conscience qu'une crise d'adolescence n'est pas une fin en soi, c'est juste une période de notre vie. Donc à l'échelle de l'humanité, et à l'échelle jusqu'ici, on peut peut-être se dire qu'on peut avoir un principe de maturité et de responsabilité individuelle comme collective. Et là je crois vraiment au rôle de l'entreprise. Très très fort alors justement, ces nouveaux gardiens du sens et de l'harmonie, euh, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a les artistes. Je parlais tout à l'heure des romanciers qui sont les plus grands prospectivistes. On a aussi euh, les peintres, bien sûr. On a les écrivains. Euh, on a les philosophes. On a besoin de gens aussi qui prennent du recul pour penser le monde autrement, mais pas le monde d'une manière déconnectée. Il faut vraiment garder ses yeux ouverts là. Et il ne faut pas le penser d'une manière égotique pour avoir du pouvoir, de l'emprise, pour faire sensation ou pour impressionner. Non, il faut le penser parce que c'est utile pour vous qui produisez des entreprises, qui créez de la valeur, qui créez des emplois. Euh, ça, c'est vraiment important. Euh, les artistes ont aussi une manière de voir qui est très transdisciplinaire. Et de plus en plus, on voit l'art de rue se redéployer, on voit des artistes euh, même d'autres pays qui travaillent avec différents matériaux, l'art n'est plus seulement enfermé dans les musées, de plus en plus, il est ouvert et libéré. D'ailleurs, c'est une forme de... Pour moi, l'art enfermé dans les musées, c'est presque un non-sens, parce que, en fait, l'art de rue et l'art a toujours été pratiqué dans toutes les civilisations et par tous les peuples. Vivre est un art aussi, on pourrait le dire ainsi. C'est ce que pensent les mayas. Les civilisations mayas et Toltec pensent que nous sommes tous des artistes parce que nous avons le pouvoir de créer nos vies. Les autres gardiens du sens, euh, bah, ce sont les terriens, ce sont les paysans. Euh, C'est vrai qu'ils représentent aujourd'hui 2 à 3 de la population, et que pour beaucoup d'entre eux, ce sont devenus des businessmen, plus que des gens qui aiment et respectent la Terre. Euh, pourquoi la Terre Parce que la Terre, elle nous nourrit. Et aujourd'hui, nos corps, même s'il y a l'intelligence artificielle qui peut arriver avec un homme augmenté, euh, ce qui est un rêve, hein, ou peut devenir un mirage et une illusion, eh bien, le corps est toujours là. Notre corps est toujours là. Il nous dit stop aujourd'hui. Stop parce que, parce que trop sur les écrans, parce qu'on a perdu le sens de ce qu'on pouvait faire, même parfois dans certaines entreprises et dans les grands groupes. Quand ces grands groupes sont trop financiarisés, j'ai vu des collaborateurs qui ne savent même pas pourquoi ils travaillent et pour qui. Et ça, la chance dans une ETI ou une PME, c'est de pouvoir rencontrer son patron. C'est de pouvoir savoir pourquoi on travaille, pour qui, et, et de voir aussi qui produit cette valeur de l'entreprise, et de s'en sentir tous, euh, je dirais, à contribution. Pierre Rabhi, euh, vous connaissez certainement, qui se dit un philosophe euh, agriculteur, il, il a dit une chose très juste il disait que euh, pour lui, euh, l'humanité et les hommes considèrent qu'ils vivent dans des boîtes. Je pense que vous avez peut-être entendu cette conférence où il dit que toute la, leur vie, ils vont vivre dans des boîtes, euh, l'usine étant une boîte, un bureau étant une boîte, une maison étant une boîte, une voiture étant une boîte, jusqu'à la dernière boîte qui est, euh, il parlait évidemment du cercueil. Mais euh, ce qu'il voulait dire en fait, c'est notre manière très, trop structurée et trop carrée de voir les choses. Euh, et puis aussi, ce qu'il a expliqué, et je trouve ça juste, il parle de la sobriété heureuse, donc ça rejoint cette idée du futur souhaitable et, et soutenable. Il explique qu'en fait, notre vocation en tant qu'être humain, ce n'est pas de consommer et produire toute notre vie. Il y a autre chose qui se passe. Il y a autre chose qui se passe. Et un autre philosophe qui est indien, cette fois, hindouiste, hein, indien au sens hindouiste, et qui est professeur à Harvard, Shumar Satish, et en fait, il dit que globalement, on doit avoir, pour être un homme ou, ou être humain, on doit à la fois servir la société, on doit aussi euh, nourrir la terre et nourrir notre âme. Si on veut être un homme et être humain ou humaine, servir la société, servir la terre, nourrir la terre et nourrir notre âme. Alors, il y, a, il y a effectivement, de plus en plus, on le voit, ces paysans qui réinvestissent la Terre. C'est impressionnant le nombre de formations qui existent aujourd'hui à la permaculture, et le nombre de jeunes et de toute population qui vont suivre ces formations, et de jeunes qui sortent tout juste d'études d'un bac plus 5, et qui vont, en fait, qui décident d'avoir un travail lié à la Terre. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose, il y a un besoin de se reconnecter très puissamment. Il y a une troisième euh, je dirais, euh, partie de la population, pour moi, qui sont gardiennes de la terre et du sang, c'est les femmes. Quand on porte la vie pendant neuf mois, on sait euh, qu'on euh, a un rôle et une responsabilité. À partir du moment où on sait qu'on a un bébé dans ventre, Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et malgré toutes les technologies, aujourd'hui, on met neuf mois pour mettre au monde un enfant. Et enfin, euh, pour moi... Euh, la quatrième partie, est, je dirais, frange de population qui est importante, c'est euh, le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où sont concentrées le plus de personnes. Et pour moi, les dirigeants, et c'est vraiment le cas des dirigeants avec qui je travaille, alors ça a été un cheminement. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes voyages, de mes allers-retours, de mon changement personnel, petit à petit, j'ai rejoint des dirigeants qui avaient le même cheminement. Voilà. Euh, ben, en fait, ce sont des go. Ce sont des chamans en action. Ce sont des gens qui sont capables de recréer un rêve, de porter une vision euh, pour emmener avec eux leurs collaborateurs, mais, pas... mais avec quelque chose vraiment qui a du sens et qui est profond et qui est authentique. Alors, on considère que ces dirigeants, et moi je considère qu'ils ont un devoir social positif. C'est vraiment une prise de responsabilité. Aujourd'hui, quand je vois les dirigeants, ils... enfin, je veux dire qu ils... pour eux, dirigeants, ce n'est pas sur une carte de visite, ce n'est pas avoir la propriété d'eux, c'est vraiment un engagement au quotidien. Il y a une entreprise avec laquelle je travaille depuis un an et demi, qui est en région parisienne et qui est dans l'économie sociale et solidaire, donc entreprise adaptée, qui emploie 80% de personnel en situation de handicap moteur, physique, pour produire leur activité, qui est le recyclage de matériel informatique. Ce qui est parti de valeurs profondes euh, qui animaient les associés, que, que je connais, et ce c'est pas, pas, pas du superficiel, vraiment, je, je les ai vus dans plusieurs contextes, et ce n'est pas que du verbe. Ce qui est parti, euh, de, de, je dirais, d'un besoin euh, d'inclusion, parce qu'ils sont tous engagés à côté de leur vie professionnelle, dans, euh, dans des démarches associatives, humanitaires, etc., eh bien, est devenu finalement leur force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les choisit par rapport à d'autres sociétés parce qu'ils ont cette démarche d'inclusion du handicap moteur, physique et bientôt psychomoteur, ce qui nécessite des aménagements de travail. Et là, je fais le lien avec le digital. Moi, quand j'ai visité leur usine, j'étais hyper étonnée parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des palettes partout. Mais globalement, ils ont mis la technologie au service de l'humain. C'est-à-dire que cette technologie, elle permet à des personnes de retrouver un travail et de pouvoir travailler et d'enlever une forme de pénibilité au travail. Parce qu'ils ont des machines, ils reconditionnent des ordinateurs, des, des tablettes, etc. Mais quand c'est des ordinateurs ou des gros serveurs, c'est vrai que c'est lourd, et des gestes répétés toute la journée euh, peuvent devenir vraiment traumatisants pour le corps. Et bien eux, ils ont utilisé la technologie euh, au service de l'humain, et pour permettre euh, de faire vivre leur rêve, qui est euh, en fait euh, d'avoir une société et une entreprise inclusive. Leur PDG aujourd'hui fait partie des entrepreneurs sociaux les plus influents dans le monde. Il a été invité au dernier Davos, alors que c'est une PM. Euh, et bien pour moi, cette idée-là de la technologie au service de l'humain, parce que là, ils sont déjà en train de réfléchir à l'usine 4.0. Et je trouve ça formidable, parce qu'en en fait, ils continuent à vouloir faciliter le travail de l'homme et des personnes qui sont dans leur équipe pour pouvoir continuer à leur redonner une utilité sociale, une contribution sociale, et la technologie est au service de ça. La semaine dernière, je déjeunais avec le dirigeant, et il me disait, tu sais, euh, en fait, on a fait un aménagement sur un poste de travail, et en fait, la, donc, la personne est, euh, a un, un handicap. Euh, et en fait, elle lui a dit merci euh, à son patron, Merci parce qu'avant, j'étais tellement fatiguée que quand je rentrais le soir, je me couchais. Je ne voyais pas mes enfants et, et en fait, je me couchais directement. Et depuis qu'on a fait cet aménagement sur le poste de travail, ben en fait, je peux rentrer chez moi et je suis moins fatiguée et je peux profiter de mes enfants. Ça, là, on parle d'humain. Là, on parle d'une technologie qui est au service de l'humain pour faciliter, pour être inclusive et pour penser circulaire. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que toute puissance que peut nous offrir le digital nécessite une contrepartie. Et c'est en cela qu'il va falloir penser autrement, il va falloir penser aussi en termes d'héritage. Euh, les, les Amérindiens en fait, quand ils prennent une décision, ils réfléchissent pour cette génération. Nous globalement on réfléchit un petit peu pour nous, euh, beaucoup pour nous, et un petit peu pour nos enfants. Mais cette génération, vous imaginez Alors c'est vrai qu'on vit jusqu'à 80, 90 ans, donc ça peut paraître énorme. Mais ça veut dire aussi qu'ils s'inscrivent naturellement dans une démarche soutenable. Pour moi, un comité de direction ou un comex, aujourd'hui, c'est un conseil des sages. Ça ne doit plus être un endroit où on essaie de montrer son pouvoir. Ça doit être un endroit où on peut amener des idées, amener des positions différentes par rapport à ce qu'on est, son expérience, son vécu, pour prendre une décision qui est juste. C'est ça l'idée de l'héritage aussi c'est avoir une parole qui est juste, qui est incarnée, avoir une action qui est juste, qui est juste pour soi, mais qui est juste aussi pour les autres. Donc ça va vouloir dire, euh, pour nos propres responsabilités personnelles, sortir de l'ego pour penser durable. Et ça, ça doit, je dirais, euh, polliniser à toutes les strates de l'entreprise et même de la société. On est tous responsables de ça. On peut tous se dire, euh, au lieu de, quand j'arrive le matin, de regarder mes mails, eh ben, je vais peut-être... Euh, regarder une conférence qui va m'inspirer ou qui va me nourrir ou je vais échanger avec quelqu'un qui n'est pas de mon service. Ça, on peut le faire. On peut aussi sortir de l'ego parce que quand on est dans une réunion, on a envie de prendre son téléphone pour traiter ses mails ou on a envie de couper la parole pour montrer qu'on a raison. Ça, c'est l'ego qui réagit à tout ça. Les peuples premiers, ils ne raisonnent pas du tout comme ça. Parce qu'eux, ils se mettent toujours dans une perspective de l'harmonie. Et ils savent très bien que s'ils bousculent l'harmonie d'une communauté ou d'un groupe, mais on pourrait le mettre à l'échelle d'une entreprise, en fait, ils bousculent leur propre harmonie et ils bousculent l'harmonie de l'écosystème. Parce que pour moi, une entreprise, c'est un macro-organisme. C'est un macro-organisme comme une forêt où il y a des grands arbres, des petits arbres, il y a des champignons. Et puis quand il y a une information, il y a un énorme tissu micellaire qui est présent et qui diffuse de l'information et qui la propage. Le petit champignon, il ne va pas se dire « Oh là, attention, le chêne, il est en train de se faire couper, mais moi, je vais garder l'information. » Ben non, il va la propager, parce que les autres arbres, ils vont produire en fait, des substances pour se protéger. Donc, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est aussi s'inspirer de la nature, c'est aussi s'inspirer de ces sagesses-là, pour retrouver une forme d'éthique, d'intégrité. Quand je parle d'écosophie, c'est ramener la sagesse dans le business. C'est pas arrêter de faire du business, on ne va pas tous demain devenir des moines à méditer en haut de la montagne. C'est pas possible. Moi, je suis pas faite pour ça. Déjà trois jours, c'est déjà énorme. Mais bon, en tout cas, j'essaie de le faire et je fais ma part. Mais en tout cas, on peut ramener de l'intégrité. On peut être juste dans ce qu'on dit, on peut être juste dans ce qu'on fait. On peut être lucide aussi. Quand je parlais de lucidité par rapport à tout ce qui nous est dit, par rapport aux rêves transhumanistes, par rapport au GAFA, par rapport à ces dirigeants qui, euh, dont on peut ressentir qu'ils pensent plus à eux qu'à un bien commun, on peut dire stop, on peut dire non, on peut arrêter de consommer, on peut se désinscrire de Facebook, ça c'est possible. On peut aller vers aussi plus de sobriété. Plus de sobriété dans nos déplacements, plus de sobriété dans la manière de consommer, pas vouloir le dernier iPhone ou smartphone dès qu'il sort. Pourquoi on a cette course-là qui nous pousse toujours à gagner plus d'argent alors que de toute façon les ressources vont être limitées Et puis l'héritage pour moi c'est bien sûr l'entreprise. Quand on a la chance d'être dans une entreprise comme la vôtre, on a 45, 50 ans d'histoire. On a des gens qui produisent. Vous n'êtes pas en train de faire du virtuel ou de l'immatériel, vous produisez. Vous J'imagine vous êtes venu dans cette entreprise parce qu'elle avait cette histoire, parce que les valeurs ont traversé le temps. Ce n'est pas juste du déclaratif. J'ai côtoyé les écosystèmes start-up quand j'ai commencé à développer mon entreprise. Parce que pour moi, c'était le pays des bidounours, alors avec des choses attrayantes, mais en même temps, effectivement, euh, ce n'est pas parce qu'on a un baby-foot que l'entreprise va être plus, plus harmonieuse. Il faut aussi être très lucide par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on travaille dans une PME ou une ETI, qui a 20-45 ans d'histoire, eh il y a une histoire qui est là pour porter, qui a des fondamentaux, qui a traversé le temps, qui a traversé les modes. Et ça, c'est une chance. C'est une chance aussi parce qu'elle vous donne la capacité de remettre les voiles un peu plus loin ou dans une autre direction. Une start-up, c'est juste le bras armé du capitalisme. Elle a une vision hyper court-termiste. Il y a un turnover de malade dans ces entreprises. Et il n'y a pas plus de bien-être. Bien souvent, au bout d'un an, même des fois neuf mois, les jeunes ont fait le tour, ils s'en vont et ils rejoignent une entreprise plus importante. Quand on est une, une ETI ou une PME, je sais qu'il y a une, un attachement. C'est viscéral. On, on est attaché à sa boîte parce que c'est la boîte qui nous a fait grandir, parce que c'est la boîte qui va nous permettre de donner de la voilure à nos rêves, et parce que y a l'humain. Donc vous avez cette chance-là aujourd'hui de pouvoir aussi porter un principe de responsabilité individuelle et collective au sein d'une entreprise. Et pour moi, l'entreprise, sa véritable vocation, elle n'est pas de produire, elle est d'avoir une vocation sociétale. C'est-à-dire qu'on produit pour changer le monde ou impacter le monde différemment. Vous, vous êtes dans le monde de la santé et c'est vrai qu'il y a eu des avancées formidables. Tout à l'heure, je parlais de la technologie dans cette entreprise qui facilite, je dirais, le travail de l'humain. Par exemple, moi, j'étais hyper étonnée de voir qu'il y a une start-up qui a détourné la technologie du drone pour livrer des médicaments au fin fond de l'Afrique. Quand on m'a donné cette information, je n'étais pas allée encore en Afrique. Et quand j'y suis allée, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'avec un drone, on va gagner un temps incroyable et on va peut-être sauver une vie. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Euh, la valeur travail a toujours du sens, elle a toujours un sens d'intégration sociale et je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette entreprise avec laquelle on bosse. Elle, a, elle est vraiment vecteur de socialisation et elle nous permet de nous donner une structure. Une personne qui est en marge de la société, qui ne travaille pas, c'est une personne euh, qui va perdre ses repères, qui va être complètement exclue et qui n'a plus sa place. Notre rôle aujourd'hui c'est d'inclure les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes et, et de faire en sorte que ce tout soit en harmonie. Et ce n'est pas juste le rôle du dirigeant, c'est le rôle de chacun. Alors justement, je vais terminer là-dessus. Pour moi, il est important aujourd'hui que chacun fasse sa part. Vous connaissez certainement la légende du colibri, qui est encore une légende amérindienne, et qui explique en fait que ce petit oiseau qui se retrouve dans un incendie de forêt, avec son petit bec, va aller chercher de l'eau. Et va faire des allers-retours et s'agite et s'agite. Et puis, à un moment donné, il y a un gros animal qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu ne crois pas que tu vas éteindre le feu avec ton petit bec et les petites gouttes que tu ramènes ?» Il lui dit « Oui, peut-être, mais au moins je fais ma part. » Donc, c'est aussi se dire que c'est en marchant que les choses vont se résoudre. Parce que la vie est mouvement. Le statu quo, c'est une petite mort. Se dire qu'on va attendre pour voir si les choses évoluent. Un état providentiel, un homme politique qui va nous sauver... Un dirigeant qui va arriver et sauver, non, ce n'est pas ça, chacun fait sa part. C'est vrai qu'on a besoin de gens qui voient loin, mais on a aussi de besoin de gens qui produisent, on a besoin d'hommes et de femmes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance des femmes, on, a... on est dans une société très yang, ça veut dire qu'en médecine chinoise, on est très vers l'extérieur. Et on a besoin de retrouver un équilibre avec aussi des qualités plus réceptives, plus intuitives. Ce n'est pas opposer le féminin au masculin, parce que dans toute femme, il y a une part d'homme, et dans tout homme, il y a une part de femme. Mais c'est l'équilibre du tout. C'est l'équilibre des générations. Il faut arrêter de cliver, de penser révolution. C'est un mot, et dans notre culture française, très fort, la révolution. Moi, je crois vraiment plus aujourd'hui en une recherche d'équilibre et d'harmonie, que dans une révolution qui est comme un espèce de sursaut, parce qu'on est au pied du mur, il va falloir encore changer. Donc parlons plutôt et pensons harmonie, pensons soutenable, durable, pensons collectif et tout. Euh, et voilà, moi, ma part, euh, même si je suis au milieu de ma vie, eh ben, je, je le fais déjà en tant que maman, c'est-à-dire que j'essaye de transmettre à mes enfants... Euh, qu'elle n'ait pas peur du monde, qu'elle puisse l'embrasser les yeux ouverts et le cœur ouvert, ouvert. Je le fais aussi en tant que « shamango ou « Shawomango », je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, avec euh, très connectée à la Terre parce que j'ai aussi envie de pouvoir continuer à transmettre ces savoirs-là traditionnels qu'on a en France et de ne pas piller les ressources à l'autre bout du monde alors qu'on a des choses ici et des plantes euh, qui soignent, et puis je le fais auprès des dirigeants, et des entreprises. Parce que fondamentalement, c'est ce qui me rend vivante. Moi, de venir témoigner ici, c'est un plaisir. J'ai pris le temps de le faire et je ne l'ai pas fait euh, entre deux rendez-vous. J'ai pris mon temps parce que je me dis, mais quelle chance !» Et je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est une chance de pouvoir témoigner. Je ne suis pas quelqu'un qui est visible euh, tellement sur les réseaux sociaux ni dans les magazines, mais peu importe. Je me dis bah, « en fait, moi je suis humaine. » Je ne suis pas la meilleure conférencière, je ne suis peut-être pas la meilleure philosophe. Peu importe, je suis humaine, je suis mère. j'ai voulu créer une entreprise et je l'ai créée, j'agis aux côtés des dirigeants, j'ai la chance de côtoyer le monde sportif et, et j'ai la chance de voyager. Et je me dis, OK, euh, il y a eu des moments où j'ai fait des chemins de détour, et puis par moi-même, j'ai pris ma part. Et j'ai à chaque fois essayé de me dire mon principe de responsabilité individuelle, comment je peux servir les autres, comment je peux mieux servir au quotidien, dans ma vie de femme, dans ma vie de mère, aux côtés des entreprises. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Et vous dire que vous, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous le faire. On ne peut pas tous être entrepreneur, euh, on ne peut pas tous être sportif de haut niveau, on ne peut pas tous être philosophe. Mais par contre, tout le monde a sa place. Et dans une entreprise aussi. Donc, ce que je voudrais euh, vous suggérer euh, à présent, euh, puisqu'on arrive au terme de, de cette conférence ou de ce voyage, c'est de fermer les yeux, si vous le souhaitez, et juste de laisser déposer deux, trois petites choses dans le silence et d'imaginer votre monde à vous et à quoi vous aspirez pour demain. Juste à votre niveau et peut-être pour la communauté pour laquelle vous vivez. Ça peut être une société, ça peut être une famille. Et juste vous dire ça. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on a accompli. C'est ce à quoi on aspire, c'est comme ça qu'on voit ce qu'il y a dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Alors juste imaginez ça quelques secondes et repartir avec. Eh bien cette petite graine, puisque nous sommes au printemps, il est encore temps de planter, je vous invite à en prendre le plus grand soin et lui donner le plus d'attention possible pour qu'elle puisse germer ici, dans votre entreprise et au-delà. Parce que vous êtes tous acteurs du monde de demain. Je vous remercie de votre attention. Merci.